Aujourd'hui, je dois tourner une courte pub web automnale pour Horizon Local afin d'encourager les gens à consommer plus de produits alimentaires locaux. Vous ne savez pas ce que c'est qu'Horizon Local C'est une petite entreprise que j'ai aidé à lancer qui se spécialise dans la vente de produits du Bas-Saint-Laurent. Et bien sûr, j'ai quelques contraintes. Je n'ai pas d'équipe, pas de studio, pas de budget et seulement un après-midi pour tout faire. Donc, il va falloir être créatif avec ce que je peux trouver autour de la maison. Comme c'est bientôt l'automne, mon petit défi personnel, c'est de trouver le plus d'objets orange possible à mettre dans la vidéo, comme ces belles feuilles aux couleurs d'automne par exemple. Sauf que c'est pas encore l'automne. Ce sont juste nos arbres qui sont malades. Ça, c'est orange. Ou ça, ça, chat. Pas encore J'espère que tous ces bouts produits locaux vous auront donné faim. Et je vous invite bien sûr à aller jeter un coup d'œil à la boutique d'Horizon Local. Et pour voir la pub finale, ça sera sur leur Facebook et Instagram. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, je recommence les 30 minutes 3D, épisode 7, où je vais encore une fois m'humilier en faisant de la toilette. ta Tata